Arrête de me gêner, on est dans le quartier fils de pute On va me prendre pour un PD Ok album Fils de euh, euh, pute Arrête de me gêner On est dans le quartier On va prendre pour un PD Ta a capté J'ai pas envie de me prendre Elle un PD Je suis désolé D'adapter mon poteau D'adapter poteau J'ai pas envie qu'on boit pour un, un, un, un PD Et je veux raconter mon pote ce qu'il fait Il est toujours dans les courriers il me raconte sa vie tout le temps Et je peux pas ah, ressessir tout ça la fille de pute Ok j'ai envie de me tirer loin d'ici euh, Mon poteau il me raconte sa vie Il me raconte sa vie et je m'en fous de sa vie je m'en fous de sa vie, et eh. j'ai envie de me barrer de loin d'ici, eh, eh, eh, eh, eh, mon poteau, oh, oh, tu sais. Eh eh eh eh eh va là-bas j'ai pas envie que tu racontes ta vie On va prendre pour un PD. Je sais eh eh je suis pas un PD, J'aime bien une meuf Mais ce que je fais sa mère euh, Fils de bâtard tout le monde va prendre pour un PD, Mais dégage je fais si facile, J'ai pas envie de parler avec toi C'est bon Eh bah, pas si dégage J'ai pas envie de parler avec un BD qui sait pas parler avec moi Eh fils de bâtard je suis désolé Mais j'ai pas envie de me euh, de m'énerver juste et mon poteau. On est dans le quartier, fils de pute, arrête de me gêner. On est dans la cité, fils de pute, n'aime pas pour un pd Mais tu sais t'es dans le quartier, t'es dans le quartier, t'es dans la cité, arrête de me gêner, fils de pute. Si tu me vois me barrer de loin d'ici, et essaye de comporter que c'est le problème, fils de pute, et vas-y dégage, j'ai pas envie de rester devant en toi, fils de pute, tu racontes ta vie, ça finit jamais, ça finit jamais, tu crois.